Alors nous revoilà pour vendredi c'est web tv parce qu'on est vendredi et parce qu'on fait de la web tv donc bienvenue sur le territoire de la web tv du cap nord-est et donc euh, ce soir on a plein d'informations et euh, j'ai pas la à côté de moi euh, tout simplement parce que euh, la lie euh, fait autre chose et Lali est dans une autre pièce. Est-ce que les gars, euh, Florentin ou Martin, vous pouvez montrer Lali Voilà, Lali et Calvin, il et y a même Sarah. Euh, on Salut. les voit en cuisine, ils sont en train de, de commencer à nous faire à manger pour ce soir. Ça va, euh, les copains Oui, et, et toi ah, Allume le micro, allume le micro. Il a allumé. Hein. Ah, il est allumé Ah, ok, on ne t'entendait pas. Ok, donc on a perdu la caméra. Euh... Donc moi, je ne me vois plus. Ok. Et que. Donc on fait plusieurs... Euh, euh, alors moi j'ai perdu mon retour, mon Martin. Alors, il y a plusieurs infos ce soir. Ce soir, on va commencer par une info sur euh, la fête euh, du jeu. Donc la, la fête du jeu qui va être le 3 novembre. Euh, donc le 3 novembre, donc, euh, donc on a une affiche. Voilà, le 3 novembre. Ça c'est pour les ados et les parents. Donc, euh, et avant on avait une affiche pour le 14h-18h30. Pour les familles, le 3 novembre à la salle Gérard Philippe, il y a la fête du jeu. Et de 18h30 à 20h euh, pour les ados euh, à la salle Gérard Philippe, c'est pas ça du tout, c'est pas la bonne affiche. voilà. Euh, et du coup, euh, du coup, il y a ça. Voilà. Donc Le 3 novembre, on retient Donc, toute la journée, le 14h à 18h30 pour les familles, 18h30 20h pour les ados et les parents d'ados. Et ça sera animé par l'association des 4 jeudis, une association de, de jeux euh, sur euh, Louvier à la base, il me semble. Alors... On va faire un petit tour en cuisine. Martin, tu m'envoies la cuisine, s'il te plaît Alors, Lali, euh, Calvin, vous en êtes où, là Alors, prends le micro, euh, ma grande. On a, euh, la, la semoule, elle gonfle. La semoule gonfle, ok. Et Calvin, il coupe les oignons. Calvin, il coupe les oignons. Eh, Calvin, si, si, bonhomme. Hein. Il eh, tu... On est là, on est là, tu connais. Moi, ah, ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, si ouais. Hey, le, le mec, il se colle aux oignons, quoi. Donc, <rire> euh, est-ce qu'on a un nom de recette où on voit ça après Hein on voit ça après. On voit ça après. Vous inventez, enfin vous me trouvez le nom de votre recette après, ça marche Ok, okay. okay euh... alors, on repasse sur le plateau. Donc on a euh, autre chose sur le PST. On fait un autre truc. Donc on fait une bourse aux jouets. Une bourse aux jouets. Donc c'est organisé en conjointement avec le centre social, donc le PST Cap Nord-Est et le Secours Populaire de Gravigny. Donc voilà, ouais c'est ça, c'est l'affiche avec le super robot qui danse. Et euh, donc euh, le Secours Populaire s'occupera euh, de faire une braderie de livres, donc il n'y a qu'eux qui vendront des livres et euh, le centre social euh, organisera des stands de particuliers euh, qui euh, viendront vendre leurs jouets. Voilà, donc ça se passe le 13 et le 14 novembre, donc il y, y a deux jours, c'est deux jours, et donc euh, c'est de, le 13 novembre c'est de 13h, j'arrive même pas à me relire, à 18h il me semble, et <rire> c'est ça, merci Martin, et je vais prendre le, Parce En fait je vois de plus en plus mal, je dois être vieux, et le 14 novembre c'est de 9h à midi, donc il faut s'inscrire au PST, je vous redonne pas le numéro, il est sur l'affiche, vous l'avez vu tout à l'heure, vous faites retour avec YouTube, vous savez faire, impeccable donc, euh, pendant que Lola me tire dessus avec un pistolet euh, en conflable. Voilà, merci Lola d'être venue. Alors, en cuisine, ils en sont où Vas-y, Martin, donne-moi la cuisine. Allez, à la cuisine. c'est ah, eh, bon, c'est bon, c'est bon, on les voit, on les voit. Alors, on en est où, Lali la Quoi Alors, vas-y, on en est où On en est, est où, allumé, Lali hein. Lali, vas-y, parle, dis-nous ce qui se passe là, en cuisine. Euh, encore les oignons, on attend Calvin, il est fini. D'accord. Donc, ils sont en train de couper les oignons, parfait. Donc, il ouais, a priori, Calvin dit que ça lui pique le nez. Ça lui pique le nez. Ok, merci. On continue les infos. J'espère qu'à la fin des infos, euh, ils auront fini de nous faire à manger. On espère. Et moi, j'ai très très faim. <rire> voilà. <rire> Alors, une autre info euh, pour les seniors. Les seniors qui conduisent. Donc, euh, je ne citerai pas de nom. Euh, hein Il ah, y, y en a, ils me disent le maire. Donc, euh, donc pour Didier, euh, c'est une... <rire> <rire> donc euh, une info pour les, les seniors qui conduisent alors qu'est-ce qu'un senior c'est quelqu'un euh, qui est un peu plus vieux que moi il euh, y a une conférence sur la prévention routière euh, donc le 18 novembre à la salle Gérard Philippe à 10h donc c'est, non non en vrai euh, blague à part c'est assez intéressant euh, c'est la salle Gérard Philippe c'est organisé par le PST aussi la CARSAT et un hein, peu plein de monde donc il faut s'inscrire il me semble au, au PST les inscriptions seront à faire au PST et bah, allez, je vous donne le numéro, je vais être sympa, c'est le 02 32 60 55 56 de mémoire. C'est surtout que c'est marqué sur l'affiche d'à côté de moi. <rire> Donc en cuisine, ils en sont où que là, Alain, Vous pouvez me montrer la semoule, à quoi elle ressemble La semoule, euh, elle en est où Bah là, toujours au même niveau. Tu peux nous montrer la semoule à la caméra, s'il te plaît hein Montre la semoule à la caméra, Lali, s'il te plaît. Euh... Alors. Ah, mais Sarah, elle en cuisine aussi. Bonjour, Sarah. Ah, ouais, ouais. ouais. Et ils, sont, ils sont quatre pour, euh, pour faire une semoule avec des On oignons. 3. 5. Hein. <rire> ah, 5, ouais, carrément, il y là. Oh, voilà l'équipe. Ok, <rire> donc, euh, autre info. Euh, France Alzheimer. Alors, faut le savoir, France Alzheimer. Euh, donc ils, en gros ce qu'ils font c'est qu'ils font des activités partagées avec les, les gens touchés d'Alzheimer ou des activités un peu séparées et ça permet on va dire aux aidants de souffler un peu et euh, donc ils sont tous les jeudis euh, l'association France Alzheimer et tous les jeudis à la salle Lino Ventura à Gravigny de 14h à 17h donc euh, après euh, si vous voulez vous comment dire, euh, y a ils ont peut-être besoin d'un coup de main, je sais pas, contactez-les ou si vous voulez investir dans cette cause là mais en tout cas euh, on voulait le dire, ça mérite il de, de, faut que ça se sache, voilà. Voilà, Qu'il y a ça aussi qui se fait voilà, sur le territoire. Martin qui applaudit. Merci Martin. Allez, entre chacun fond. on va retourner dans la cuisine. Allez, la cuisine, ça dit quoi là On en est où euh, bah, là, ah, On Calvin... va mettre les oignons dans la poêle. Alors, Calvin, il a fini de couper les oignons. Ils vont mettre les oignons dans la il poêle. Il est encore en train de les couper euh... avec une fourchette et un couteau. Voilà. Vous mettez de l'huile ou pas dans la poêle Non. Alors, la... alors que Lali vérifie si la poêle est chaude en mettant la main dedans. Ok, alors vous voyez bien qu'en direct. Ouais. Non, euh, peut non, peut non, courir, chercher, on bon, allez, on repart, c'est parti. Ok, une autre info pendant que les oignons cuisent et que la semoule gonfle. Voilà, et ils ont toujours pas trouvé le, le comment dire, le nom. Hein. Je... Voilà, euh... alors, autre info, autre comment dire, aussi, euh... voilà, exactement, je sais pas comment le dire, une info ou. Où projet, on va dire c'est un projet, un chien au collège, donc un chien au collège sur le collège d'Henri Dunant, qui est un collège où des ados de notre secteur vont, donc euh, ça voilà donc euh, on va passer l'info clairement donc euh, on m'entend bien Martin au micro parce que j'ai l'impression ok d'accord euh, chien au collège à Henri Dunant donc il cherche des fonds en gros des sponsors vous voyez en bas de l'affiche que vous avez vu on peut mettre son logo et donc euh, il cherche à, à mettre un Andy chien dans le collège euh, parce que ça aidera la scolarité de certains élèves etc et on sait très bien que euh, quand un animal euh, comme un chien est dans une classe etc ça apaise souvent les d'avoir un animal dans le coin voilà donc n'hésitez pas si jamais vous êtes une entreprise ou vous voulez les aider voilà n'hésitez pas à les contacter euh, vous retournez sur youtube pour voir la fiche vous avez sur le, le facebook de la web tv vous avez encore aussi toutes les infos alors en cuisine mon martin ils s'en sont où mon martin en cuisine euh, la cuisine bien, on animez est, moi on oh occupé. là là et hey, il nous fait ça bien et hey. laisse nous on est occupé, occupé alors on en est où mon calvin on est on occupé, occupé les oignons cuisent. Ouais. vous avez réussi à allumer le gaz Parfait. Ouais, ouais, ouais. Hey, on a les champions. A gaz, hein. a alors, euh, voilà. là, alors, pendant que Martin nous fait voyager l'image à travers le truc... Alors, ils ont on va les laisser, on va, on va les regarder encore un petit peu là. Voilà. Oh, on est revenu sur le plateau. Parfait. Euh, une info aussi sur le territoire. Alors là, ça n'a rien à voir. Euh, C'est des gens, je ne les connais pas du tout. J'ai juste euh, tapé euh, sur les réseaux euh, et j'ai trouvé ça sur Fontaine Sous-Jouy. Voilà, il y a un week-end découverte autour de l'arbre, donc c'est le 23 et le 24 octobre, octobre, au gîte de la forêt à fontaine sous -Jouy. Je vois à peu près où c'est. Donc il y a une exposition de photos, des ateliers nichoirs, balades en forêt, de la ronce. Voilà, et euh, donc euh, si vous êtes aussi un ami de la nature, vous êtes forcément un ami de l'arbre. Donc euh, vous pouvez aller faire un petit tour à, à ce truc-là, à mon avis ça peut être euh, hyper intéressant. On est ouais, d'accord Alors on finit, il se passe quoi, bon Martin On va faire que ça toute la soirée hein. Alors... Non, non mais le bouge pas, ça le fait. Ah... Non, ah, non, mais... Non, non, mais... Dis, dis pas qu'on les regarde. Là, ouais, tu vois, ils sont euh, ils sont au taquet. Hein. Ils sont en pleine cuisson. Voilà, à 11h, on met les champignons, mais pas les champignons. Alors que les champignons tombent dans la poêle. Ouais. Les champignons tombent dans la poêle. Quoi Lali euh, secoue les champignons et les on oignons. Pas ce qu dit. Euh, Lali, euh, qu'est-ce que tu fais là euh, Là, là là je fais cuire euh, les oignons et les champignons. Bon, il bah, va y avoir un débat, pourquoi les champignons Ouais, j'avoue, pourquoi les champignons, Julien Pourquoi on met les champignons Ouais. Bah Parce que j'ai trouvé une boîte de champignons qui traînait. D'accord. Moi, Julien, il m'a dit qu'il aime bien parce que c'est un goût de verrue. <rire> <rire> <Wow>. <rire> toujours à fond lui. Wow. Allez, une dernière... Ah oui, j'avais une oh, info. Alors, pas, oui, il y a un truc pour trouver trouver une jouissement, j'ai envie de serrer. Ah pardon J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Alors, euh, donc aussi le 23 octobre, on se rappelle, il y a toujours la bourse aux plantes au Petit Café de Pays. Donc n'hésitez pas à, à commencer à faire vos boutures Je vais le répéter toutes les semaines parce que j'ai envie qu'il y ait du monde à ce truc-là. Et euh, donc n'hésitez pas à venir 9h14, h Petit Café de Pays, Saint-Germain-des-Angles. Et euh, n'hésitez pas à venir euh, sur, le, sur comment dire, euh, le petit café de pays le 23 octobre pour échanger des plantes, des graines, etc. Ok, alors on retourne en cuisine. Alors... T'aurais pas du rhum Non, on n'a pas de rhum ici, je suis Faut désolé. Faut faire flamber les trucs. Non, je... Ah ouais, tu voulais faire flamber les oignons au rhum. Ouais. Non, bah non, désolé, la on n'a pas. La bière, ça marche Non, euh, pas sûr. Non, mais dans le, dans le couscous, fin, fin dans le, la smooth, ça va pas être fou, quoi. La euh... semoule Bah, t'as de la semoule, on est d'accord Ouais. Ok, t'as des oignons à... Et vous... vous mettez la sauce ou pas, la ou pas cuisine, du coup cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. <rire> Allez. Alors. Ah oh non, mais Sarah, elle a été tout chercher. Oh, non, mais on, a des on va pas passer fou. la soirée à la cuisiner. Quelle heure il est Non, mais c'est des fous. Il 18h12. Alors, attendez, voilà. On est à 13 du minutes. Coup, Allez, on, on, a on a en envoie là. Faut que ça cuise. <rire> Avant la fin de l'émission. Non, bah là j'ai plus d'infos, j'ai plus rien. Je pensais on est. Le calage est pas fou Non mais c'est bon, c'est bon. Alors, on va on va laisser sur la cuisine. On va laisse la cuisine, laisse la cuisine tourner. Voilà. Laisse les finir de cuisiner. On va la mettre avec un On va laisser on va pas mettre les Alors, Martha, alors voilà, Alors, on est retour en cuisine. Ah, on a, ok, on a tout qui tombe, c'est génial. Euh, Vas-y, ouvre. Oh, tout oh. ouais. alors, on, a, on a Sarah qui donne les instructions. Ça saute. Bah oui, oui, oui, ils ont besoin un petit peu d'aide, là. Je Et pense, à vous, je pense à vous, couche. vous allez manger le couscous après. Ça pique. Et non, ça non, mais là, ça saute. Franchement, si j'aurais été vous, je l'aurais pas mangé. Mais oui, c'est ça. Bah non, y a pas de saucisse, Lali. C'est un couscous sans viande. C'est un couscous végé. Eh, c'est beau quand même de dire ça. Un, un bon couscous végé. Un je de l'herbe j'ai pas aimé. T'as aimé de manger de la pelouse Non, j'ai pas aimé, J'ai pas une bosse Ah Bon, bah ça aurait été drôle. J'ai ah, juste Ça sent trop Oui, ça sent bon. Et franchement, franchement, si vous habitez sur Gravini, venez nous voir, on a un bon. Bah oui, regardez, on a un peu beaucoup de couscous Regardez le plat. Il y a du couscous, il y a de quoi manger Voilà, on a on a Sarah qui nous qui nous met tout le reste du pot. Ah oui. Ah OK. Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe de l'autre côté. On va vous laisser on va laisser tranquillement. Alors, euh, on est revenu sur le plateau, et ben, bah, on va vous dire au revoir, on a toujours l'image sur la cuisine, c'est parfait. Et euh, non non mais laisse Lola, t'inquiète pas, euh, le Florentin euh, va nous couper, euh, couper l'image. Et euh, salut à tous, nous on vous laisse parce que le, le repas est bientôt prêt, donc euh, bisous béco à vendredi prochain, pour vendredi, c'est WebTV et on trouvera sûrement une autre bêtise à faire à la fin. Voilà, et n'hésitez pas à passer dans le studio, nous donner vos infos, etc. Sinon, en tous les cas, je me débrouille, je les récupère et on fait ça. Allez, bisous béco